Bon, nous allons nous mettre en route pour aller trouver notre machine pour repartir dans notre monde. Allez, mes amis, on y va Yes, nickel Allez, c'est parti Regarde, Mario, là-bas Il y a un drôle de machin Oh, on va aller voir ce que c'est Oui, mais moi, ça me fait un peu flipper, quand même Bon, maintenant, il faut savoir rentrer dedans Bah bon, moi, je sais comment faire Super, Mario, vas-y ah bah moi je vous attends là en tout cas Luigi <rire> Bon nickel, c'est vraiment une machine pour repartir dans notre monde Bon maintenant il faut savoir comment la mettre en route Bon allez, on s'y met tous tu Ok Luigi, bouge ton cul <rire> Ok ok j'arrive Ouais Luigi, tu vois on a réussi à retourner dans notre monde Ouais yes, je suis trop content Oh non, crotte de biquette Qu'est-ce que je fais là Moi, je devais repartir dans le mien. Ah, mais, mais qu'est-ce que... Ben ah oui, ça, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ici Bah je sais pas, mais comment je vais faire maintenant mmh. Et là il y a... Oh mais vraiment, tu es vraiment trop bête Je le savais moi. Ou oh, alors j'étais mal réglé les trucs. Bah tu peux repartir ou pas Euh... On verra dans, non, euh... <rire> On verra dans, dans ce monde-là si tu peux repartir chez toi. Ok, bah j'espère, parce que là je ne sais pas comment je vais faire. Allez, mmh. hey, Luigi, tu m'aideras. Oui, t'inquiète. Mais oui, bien sûr, il va partir en courant euh, chez nous, bien sûr. Pourquoi Tu crois que j'ai la peur ou quoi <rire>